Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans et je vais vous présenter les Sentiers de la Transition. Le projet Les Sentiers de la Transition, c'est une dizaine d'immersions dans des lieux et des communautés en transition. On va dire que le point commun de ces lieux et de ces communautés, c'est qu'ils expérimentent différentes formes de vivre ensemble, on va dire plus inclusives et plus respectueuses de l'environnement et des individus. Et l'idée, c'est d'aller voir justement les différents fonctionnements possibles, ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles gouvernances sont mises en place, quels modèles, l'économie, quels types d'activités sont développées euh, comment euh, on crée du lien social, du vivre ensemble, comment on s'inscrit sur son territoire, on participe à, à le dynamiser. Bah, toutes ces thématiques m'intéressent moi personnellement parce que euh, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis un, un petit moment. Euh, j'ai travaillé pour La Ruche donc il y a un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat social et euh, je réaliserai une petite vidéo pour vous expliquer plus en détail ce que c'est et euh, j'ai passé pas mal de temps euh, au sein des grands voisins qui a un projet qui est sur Paris euh, et pareil je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est euh, très bientôt. Et du coup ça m'a donné envie d'aller voir euh, un peu ce qui se passait en France. L'objectif c'est de rester à peu près un mois dans chaque endroit et de participer activement à la vie du lieu. Euh, de, donc euh, d'être bénévole en fait euh, et de participer aux différentes activités, de, de participer aux réunions, aux chantiers, etc. Euh, pour vivre vraiment l'expérience du lieu euh, depuis l'intérieur. L'objectif, c'est de réaliser des petites vidéos courtes assez régulièrement pour vous partager un peu mon quotidien tout au long de l'aventure. Également, de faire des vidéos de présentation des projets que je vais aller voir. Euh, donc l'idée, c'est de, sur place, filmer un peu, interviewer et, euh, et partager. Si moi, je fais ça, c'est parce que euh... Voilà, je me dis que pourquoi pas un jour monter un lieu avec des, des personnes motivées euh, qui auront envie de développer leur activité tout en faisant partie d'un collectif. Euh, et puis euh, j'ai envie de partager cette aventure pour, pour donner à voir, on va dire, toutes ces belles initiatives et pourquoi pas euh, inspirer et motiver certaines personnes euh, pour se lancer dans l'aventure et faire en sorte que euh, ces beaux projets, euh, ces euh, soient répliqués, adaptés sur les territoires. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le grand départ. Là, vous voyez, je suis dans ma R5 et j'espère qu'elle va m'accompagner tout au long du trajet. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut